L'Islande, une île au nord de l'Atlantique. Cascades, geysers, volcans, glaciers et paysages lunaires à perte de vue. L'Islande, c'est aussi la géothermie et les barrages hydroélectriques. Les habitants se chauffent et s'éclairent avec une énergie verte, 100% renouvelable. Mais derrière cette image d'épinal se cache une problématique qui touche beaucoup de pays industrialisés. L'Islande a du mal à traiter ses déchets et notamment ses déchets industriels. Zoé, Mariette, ma collègue et amie d'IMC Atlantique et moi, on est partis pour trois mois rejoindre une start-up, Gérosion. Notre mission Transformer un déchet minéral en matière première. La start-up a développé un ciment alternatif et écologique qui permet d'agglomérer les déchets pour les réutiliser directement dans la production. Fantastique, non On traite les déchets le plus écologiquement possible, on économise de la matière première et on limite les émissions de CO2. Mais la start-up s'est confrontée à un problème lié à la formulation. Avec Zoé et l'équipe de recherche, on a cherché, analysé, comparé, et on a finalement trouvé et corrigé la formulation. Aujourd'hui, Gérosion doit être en train de produire une dizaine de tonnes de notre matériau. Ça nous rend fiers. Dans quelques années, ce procédé de traitement sera peut-être utilisé dans le monde entier. En tout cas, je l'espère.